Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs à conduction osseuse, les Actor Shock R. Voilà. Un produit qui permet voilà, d'avoir l'oreille la plus ouverte pour faire du support et tout. Notre troisième écouteur, on a le quatrième et le cinquième et après on fera notre top 5. Mais vous voyez que les, tous les écouteurs sont totalement différents. Allez, c'est un produit que moi j'ai acheté, j'en avais un que j'ai cassé, donc du coup j'avais racheté celui-là et vous avez vu peut-être sur mon autre chaîne GLG Review, j'avais reçu les euh, l'autre modèle sport et tout qui était de nouvelle génération, donc quand on parlera d'ancienne génération et de nouvelle, si vous voulez voir la review, je mettrai la fiche dans la description, et éventuellement on mettra une petite fiche ici et on n'oublie pas. Découvrons un peu la boîte. On a, j'aime bien acheter des boîtes. <rire> je devais être un chat avant. Voilà, voilà. On a une jolie boîte avec nos écouteurs et tout. Il y a un petit témoin, il y a un petit manette, C'est pas mal. Dans la boîte, on aura bien nos écouteurs. On aura un câble USB vers micro USB que j'ai perdu simplement. Hein. Je crois que je vais commencer une collection. Voilà. On a également euh, une petite pochette et tout. Vous avez vu enfin, Je vais le mettre comme ça ici. Une petite pochette en silicone qui est plutôt classe, hein, qui permettra de, de mettre les écouteurs dessus. Et on a également des bouillets. Oui. Et vous allez me dire, mais pourquoi des boulequettes a... En fait, c'est conduction osseuse. Ça veut dire que tu mets tes écouteurs ici, et en fait, ils se mettent pas devant l'oreille, comme on voit un petit peu sur la photo ici, mais ils se mettent sur le tympan. Ça veut dire qu'en fait, le haut-parleur et on a juste l'aimant, il fait vibrer le tym, il fait vibrer en fait l'os qui est ici, et donc du coup, ça remonte jusqu'à ton oreille et tu entends le son. Alors c'est relativement déroutant, mais du coup, c'est super ouvert puisque ça ajoute le son à la vibration de ton tympan et tout à au son que tu vas entendre de l'extérieur. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vous mettent des bouleques, puisque un des avantages, c'est que tu vas entendre tout ce qui se passe autour et que ça va ajouter la musique par-dessus. Et un des inconvénients, c'est que des fois, bah, quand il y a trop de bruit, de brouhaha, tu n'entends pas du tout la musique. Alors tu peux vouloir mettre des boules de caisse en disant, voilà, je n'entends rien, je n'entends que la musique. Donc 100% ouvert, ça a plein d'avantages. Hein, quand on va faire du vélo, du sport et tout, ça te permet de courir, d'entendre vraiment tout ce qui se passe autour et d'avoir en plus la musique avec vibration osseuse. C'est un peu déroutant la première fois qu'on écoute que ça. On dit, mais d'où vient le son et tout Ça vibre et tout ici, mais c'est très intéressant et c'est de plus en plus populaire. Bon, découvrons notre produit qui est servi sur un plateau. Le cas de le dire. Voilà, un petit bouton ici qui permettra de mettre play pause euh, normal, hein, classique. En dessous de notre appareil. Ici, alors ils sont là Sur la télécommande, on retrouve notre connectique micro USB. Ok, le bouton power on/off, bouton volume plus/moins. En cliquant deux fois, chanson d'avant, chanson d'après. Rien d'exceptionnel. Bon, le produit, parce que c'est un produit d'ancienne génération, c'est du 4.2, ça change rien vraiment au dossier. Ils annoncent qu'il est en titane, notamment pour l'armature, des choses comme ça, ce qui permet d'avoir un produit qui est relativement flexible, qui tient bien et qui est relativement quali. Encore une fois, bon, notre produit est IP60, IP55, résistant à la transpiration. Encore une fois, pour faire du Support et tout, c'est vrai qu'il est assez monobloc et tout, et le, le, le plastique est assez calice, ce qui fait que vous allez pouvoir regarder vachement longtemps avant que le plastique se détériore. Bon, autonomie annoncée, 6 heures. Voilà, vous, une charge complète, autonomie annoncée, 6 heures pas mal. Il y a deux petits micros, alors ils annoncent réduction de bruit, encore une fois, il y a deux petits micros sur le côté pour recevoir un appel. Ça enlève un petit peu de bruit ambiant pour améliorer la qualité des appels. On a fait des essais. Personne ne m'a dit que c'était euh, si ni incroyable ni mauvais. On est vraiment sur un micro. Est-ce que ça réduit vachement le bruit ou pas Voilà, Encore une fois, c'est du détail. Votre casque lui n'a pas de réduction de bruit, bien évidemment, puisqu'il est sur les tympans. Donc, il ne peut pas annuler le bruit extérieur. Vous envoyez sur les tympans une onde arrière. Voilà. Alors, au niveau de la technologie, on est sur la cinquième génération. Pourquoi cinquième génération En fait, vous avez vu ici, on a un petit, euh, un petit euh, une petite ferrite en fait hein, qui est mis là, qui fait vibrer ici. Alors, au niveau du son, c'est pas mal, mais encore une fois, à cause du fait euh, et de la conception, on n'a pas de basse incroyable. On a des petites basses, on entend et tout, mais on n'a pas de basse sourde, forcément. Au niveau des médiums, on est pas mal. Au niveau des aigus, ça a, mon, ça a du mal à monter très très haut, encore une fois, à cause de la vibration osseuse. Donc, on est sur la cinquième génération. Il est clair que sur la dernière génération qu'on avait eu tester la huitième génération, j'avais trouvé le son vachement amélioré puisque ils avaient prévu des petites ouvertures ici sur lesquelles le son ressortait, en fait, par les petites ouvertures et qui avait tendance, par exemple, quand tu mettais le casque comme ça directement sur les oreilles, je vais essayer de le mettre avec la casquette, quand je le mettais comme ça sur les oreilles, en fait, il y avait une toute petite grille qui envoyait un petit peu du son vers l'oreille, ça veut dire que là où ça manquait un peu de basse et un peu d'aigu, le fait que le haut-parleur soit ouvert et qui t'envoie vers l'oreille, ça me faisait vibrer à l'intérieur et ça t'envoyait les fréquences qui te manquaient sur le côté. Là, on est sur la cinquième génération, est-ce qu'elle est moins bien Elle est un peu plus rétro et surtout, elle est moins chère, mais voilà, si vous voulez vraiment un son un peu de meilleure qualité, prenez les dernières générations. Mais généralement, si c'est vraiment pour faire du sport, on va dire celle-là elle suffit vachement bien. Bon, concernant le prix de ces écouteurs, 130 euros, ben, c'est un peu le prix de la technologie, encore une fois, ils ont plein, plein, plein de brevets, vous allez pouvoir le mettre comme ça et tout, et c'est vraiment le côté, alors tu fais du vélo, tu écoutes de la musique, beaucoup s'en servent par exemple uniquement pour le GPS, ils le mettent comme ça, tu es ouvert, tu entends bien ce qui se passe, et en même temps, tu as l'ajout du GPS qui te dit tournez à gauche, tournez à droite, en haut, en bas. Il y avait vraiment une chanson comme ça. Hein. Oui, parce que nos dernières générations, 8 Gen 8 Sport machin, ils étaient quand même à 180 euros, tu vois, pour donner un peu une idée. Donc, pour moi, est-ce que c'est mes écouteurs préférés non au niveau du son mais oui au niveau de la fonctionnalité de la praticité t'aimes courir le matin t'aimes entendre un peu les oiseaux mais t'aimes quand même avoir un petit peu de musique ou alors tu fais du vélo et t'as envie d'entendre le GPS ou pour en moto et tout là par contre c'est super intéressant voilà tu me dis en commentaire ce que t'as pensé de ces écouteurs. est-ce que t'as déjà testé si t'as pas testé va le tester en magasin est-ce que tu en as déjà eu qu'est-ce que t'en penses t'as aimé pas aimé je lis tous les commentaires je mets les petits cœurs d'amour à tous les commentaires et je réponds ils si me donnent une réponse t'as aimé la vidéo pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo pouce en bas t'as aimé ne pas aimé la vidéo Pouce en l'air, t'as pas aimé aimé la vidéo hmm, pouce en bas Voilà, t'es toi qui vois, t'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper j'ai plein de produits, on entend encore deux écouteurs, euh, notamment les nouveaux Bose, QC quelque chose pour le sport, machin et tout ils sont on the way, ensuite euh, peut-être avant on aura les, mes Huawei Free Lace Pro qui sont juste mes écouteurs préférés, ensuite on aura les cinq et on pourra faire une vidéo top 5 et après on reprendra les montres et les enceintes centrales et j'ai plein plein de trucs, moi je serai toi je m'abonnerai Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous bientôt sur GLG Vidéo. Et si t'aimes les reviews complètes sur GLG Review, il y a tous les liens à la fin. Bye bye.